Bonjour, bienvenue à TICOP. TICOP c'est un supermarché coopératif. Les clients de ce magasin sont en fait des coopérateurs. Ils ont acheté des parts sociales. Nous avons deux tarifs, 80 ou 20 euros, c'est une fois dans sa vie. Pour devenir coopérateur, il faut également venir travailler 3 heures par mois. Ainsi, vous pouvez venir faire vos courses quand vous voulez, sur les horaires d'ouverture, bien évidemment. Là, ça va faire le deuxième jour en fait que je donne de mon temps à TICOP. Vu la bonne humeur, vu la bonne équipe, je suis assez confiante. Là, comme tous les mois, je fais mon créneau de 3 heures. On est donc 5 ou 6 à, à se répartir les différentes tâches euh, à effectuer pour faire tourner le magasin et moi j'étais en train de faire le réassort euh, des fruits et légumes. Ce qui me plaît c'est le principe du magasin, se réapproprier un petit peu ce qu'on mange et ce qu'on consomme en choisissant nous-mêmes les produits qui sont présents dans le magasin. On se rend mieux compte euh, du fonctionnement des circuits courts, etc. Aujourd'hui euh, je suis euh, caissière, j'aime le magasin TICOP euh, parce que c'est un magasin participatif. Il y a pas mal de références différentes sur le vrac, ce qui est pas mal. Il y a du très local, même en alcool, en bière, en fruits et légumes au maximum. Pas trop cher non plus, donc ce qui est intéressant et au maximum bio.